« Non, pas dodo !» de Stéphanie Black. Aujourd'hui, Simon et son petit frère Gaspard vont construire une méga, top, giga, grande cabane. Lorsqu'ils ont trouvé le bon emplacement, Simon explique à Gaspard son plan de construction. Il faut prendre la grande couverture « Nous allons l'accrocher là-bas » dit Simon. « Vi, oui, l'accrocher là-bas » crie Gaspard. « Elle est méga giga grande, notre cabane !»« Elle est trop stylée !» dit Simon. « Clos stylée, répète Gaspard.